La victoire est dans les sangs, Alléluia Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur La victoire est dans les sons, Alléluia Le psaume 16. psaume 16, nous lisons la parole de Dieu. Gardez-moi, ô oh Dieu, car je sais en toi mon réfuge. J'ai dit à l'Éternel Tu es mon Seigneur, tu es mon souvenir bien. Les saints qui sont dans le pays,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 Tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Amen. Il y a de la joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, ô oh Seigneur, a promis d'être avec ta fidélité, Dira toujours ta fidélité, Dira toujours tu as promis. Promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon sauveur. Promis d'être avec nous. Ta fidélité dira toujours ta fille. Nous nous accrochons à toi, mon bien-aimé Seigneur et notre Sauveur, parce que nous savons que tu es vraiment fidèle. Nous te remercions de tout notre cœur pour ce privilège que nous avons de pouvoir être dans ce lieu, dans ta maison, Père. Et comme mon précieux frère aussi s'exprimait tout à l'heure, nous pensons à, à tous nos bien-aimés frères, partout où ils sont. Et dans chaque lieu, dans chaque endroit où ils se trouvent encore à cet, endroit, à cet instant, Père, en se connectant aussi en ces lieux pour avoir aussi la communion avec nous, nous te disons vraiment merci Père. Merci de nous avoir donné autant de frères et autant de sœurs. Père, c'est là aussi nous réjouit le cœur de savoir qu'ils sont, bien qu'ils soient loin, mais leur cœur est aussi ici en cet endroit, pour que nous puissions tous ensemble avoir communion autour de ta parole. C'est pourquoi que nous réalisons encore davantage que la personne la plus importante, c'est toi, Père. C'est toi qui nous rassemble et si nous sommes ainsi, c'est toi qui en est l'auteur. C'est pour ça nous voulons que tu puisses être glorifié encore davantage, être honoré, Père, et que nos cœurs puissent davantage te donner la plus grande place, parce que tu es réellement celui qui nous donne le mouvement et l'être. Sois exalté encore en ce jour, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir prodiguer à ton peuple, Père le soin que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, tout ce que tu fais pour mon frère et pour ma soeur, le souffle de vie qui nous anime encore en ce jour, Père Saint-Dieu, pour pouvoir réellement te louer, bien-aimé Père de parce que il y en a beaucoup qui sont partis et nous, nous sommes là dans ta maison aujourd'hui pour pouvoir louer ton nom. C'est encore une grâce merveilleuse, Père. Aide-nous à pouvoir saisir encore ces occasions que tu nous donnes pour que réellement, que réellement notre cœur se repose davantage sur toi et que donne encore vraiment ce que toi tu attends de nos pères. Pardonne-nous Là, nous avons manqué nos faiblesses, mesdames et messieurs Dieu, nous te supplions de pouvoir faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Enfin, que nous puissions être dans la joie de voir te donner ce que tu attends de nous, Père. Que nous puissions pas retenir, mon mesdames Père messieurs Dieu, mais que nous, nous donnons ce que tu veux. Aide-nous encore aujourd'hui, Père. Merci pour les chants et les cantiques. C'est vrai, nous te rendons gloire et honneur, Père, de la manière dont tu conduis les choses selon ta volonté à toi. Merci encore pour le psaume que nous avons lu encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, dont la parole ne cesse de toucher encore notre cœur, regardant et voyant réellement aussi l'amour que tu témoignes pour ceux-là que tu aimes et qui t'aiment aussi, bénéfice, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce soir. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons être ensemble. Dans la maison de notre Dieu Nous ne venons pas par habitude Mais nous venons parce que nous réalisons Que c'est important pour nous De pouvoir être là De louer l'éternel notre Dieu Pour tant de merveilles Qui ne cesse d'accomplir à notre endroit Pour la protection qu'il nous prodigue effectivement Certainement c'est vrai Nous ne réalisons pas effectivement Tout ce que le Seigneur a fait Pour nous dans la journée où nous sommes il y a eu des choses qui étaient dans le domaine spirituel des attaques. Effectivement, le diable a eu à pouvoir faire ses projets d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur, notre Dieu, vous a protégé. Et c'est pour cela que nous, nous le remercions vraiment. Et nous sommes heureux de pouvoir aussi réaliser combien, par sa parole, il nous aide à ce que nous puissions voir d'une manière aussi claire et précise pour que nous puissions être sûrs et certains de lui de ce qu'il dit, parce que nous réalisons que lorsqu'il dit une chose, il veille vraiment à ce qu'il puisse l'accomplir. Notre précieux frère disait tout à l'heure dans le psaume, le psaume 16 qu'il allume. Nous pouvons juste prendre le psaume. Là il nous dit le chapitre 16, je pense que c'est cela. Oui, si voilà, c'est cela. Il dit, euh, c'est cela, oui. Donc, je pense que c'est euh, au verset, au verset, au, verset, euh, pardon, au verset, au verset 9, ici, il dit, Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse, la, dans et mon corps repose aussi en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et tu me feras qu'on ait des sentiers de la vie. Nous, nous, nous réalisons que quand on dit de bien-aimé, il s'agit effectivement de l'élu. C'est comme cela que euh, les choses sont donc exprimées en, en réalité. Euh, si nous regardons effectivement combien les Seigneur, quand il parlait euh, du Seigneur lui-même, effectivement aussi dans les livres d'Esaïe de aussi nous réalisons qu'il a manifesté en réalité ce qu'il était voici donc mon élu sur qui je placerai effectivement mon plaisir ainsi de suite en réalité alors là nous pouvons voir que le Seigneur, notre Dieu prend réellement soin de celui qu'il aime et aussi celui lui qu'il qu'il aime en fait. Donc celui que Dieu aime, il aime Dieu. Mais, parce que euh, nous lisons, je pense, la Bible dans les Saintes Écritures, que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour vient de Dieu en fait. C'est pour cela que vous pouvez réaliser que vous, que Dieu a aimé effectivement aussi, vous aimez en retour le Seigneur de tout votre cœur. C'est parce que ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour vous, pour nous tous effectivement, nous le voyons effectivement à sa juste valeur par rapport à d'autres personnes. Juste pour que vous puissiez comprendre, on doit se poser la question pour savoir pourquoi est-ce que nous, nous nous intéressons beaucoup plus à la parole de Dieu, nous aimons beaucoup plus la parole de Dieu par rapport aux autres. Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu est amour. Mais c'est lorsque l'amour de Dieu s'est déversé aussi dans notre cœur, c'est aussi en retour que nous puissions aimer la parole de Dieu. Parce que nous savons que la Bible nous dit que la profondeur appelle donc la profondeur. C'est pour ça que c'est lui qui aime le monde et les choses du monde. La Bible dit l'amour de Dieu ne point en lui vous ne pouvez pas aimer la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vous accrocher à la parole de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est pour ça que vous aimez le monde. C'est pour ça que vous suivez la tendance du monde. C'est pour ça que vous faites ce que le monde vous demande de pouvoir faire. Parce que cet amour de Dieu n'est pas en vous. Pourquoi Parce que si Dieu était en vous, vous aimerez Dieu. Mmh. Si Dieu était en vous, vous aimerez la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. C'est pour cela que vous pouvez réaliser que pourquoi nous avons des aspirations qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Parce que si quelqu'un aime Dieu, c'est sûr et certain qu'il aimera aussi sa parole. Et la parole n'est pas une formule. La parole, en fait, c'est la volonté, Dieu exprime. Mais puisque nous l'aimons, ah ben, nous acceptons sa volonté. Parce que nous disons dans notre prière <rire> que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite. Mais qui va faire cette volonté Ce ne sont pas des arbres. C'est bien vous. Vous, vous, vous. vous réalisez cela est, est une chose qui est très importante effectivement. Pour nous. Donc ce ne sont pas les autres qui doivent accomplir la volonté de Dieu, mais c'est vous en fait. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi lui-même a dit aussi, qu'il a prié en insistant sur ce point, en disant que ta volonté soit faite, non pas ce que moi je veux, mais que celle ta, ta volonté à toi. Nous en avons parlé ici, mais je le répète encore, c'est comme on l'a dit aussi, il faut que nous ayons accompli la volonté de Dieu, pour que nous obtenions ce qui nous a été donc promis. Donc cette volonté divine de Dieu, c'est la parole de Dieu en fait, ce que Dieu exprime. Alors si toi, tu n'as pas vraiment l'amour à l'endroit des dieux et que cela n'est pas en toi, tu auras beaucoup de difficultés pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu vas faire, tu vas toujours te sentir un peu comme un peu obligé quelque part. Venir à l'église, c'est un peu une contrainte quelque part. Être là parce que bon, on est là, mais on est un peu plus pressé parce qu'on doit partir. une contrainte quelque part. Je ne sais pas comment vous exprimer des choses pour que vous compreniez. Je l'ai toujours répété et c'est du fin fond de mon cœur, je vous l'ai dit. Frères et sœurs, quand vous vous sentez obligé de venir, ne venez pas. Je vous dis la vérité, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Parce que vous venez avec contrainte, vous êtes sentez obligé, vous n'obtiendrez rien du tout. Mais quand vous sentez qu'effectivement que vous avez un désir, mais je vous poserai la question de savoir comment est-ce possible que vous, vous ne sentiez pas vraiment le désir de venir à la maison de Dieu. Mais si vous ne sentiez pas le désir, vous, vous, vous le désir, vous sentirez le désir de quoi en fait D'être chez vous à la maison. D'aller dans votre travail d'aller dans vos lieux de travail Ou qu'est-ce que la chose qui vous fait beaucoup plus plaisir si vous dites que vous êtes des chrétiens C'est de pouvoir être... La vérité, parce que David l'a dit, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit dans les cafés, dans les restaurants, quand on me dit, moi, allons à la maison, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. C'est ça, en fait, le souci, en fait, dans le cœur. Si simplement vous pouviez comprendre ce que le Seigneur est pour vous et ce qu'il fait pour vous. C'est vrai, frère. Vous pouvez réaliser que vous ne faites même pas un grand plus, peut-être que pas au-delà de la moitié de ce qu'il est, qu est tenté de pouvoir faire, que vous ne voyez pas en fait. Dieu prend soin de vous, frères et sœurs. Il prend soin de vos enfants. Il prend soin de ta santé. Même si tu dis, bon, j'ai des douleurs, mais il t'est guéri, toi. Maison, il te donne. Frère, voiture, il te donne. Qu'est-ce que toi, tu lui donnes en retour Tu peux lui donner une voiture. Y a-t-il besoin de la voiture Tu peux lui donner une maison. Y a-t-il besoin de la maison Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais tout, il te donne, ma soeur. Mais tu te plains toujours pour être dans ça. Mais frère, nous devons avoir. Il dit Ah, Seigneur, pardonne-moi, j'arrive en retard. Il faut que je sois. Là. Frère, nous devons être là. Parce que vous ne lui donnez rien. Mais lui, il vous donne toujours. Guéris-moi, il te guérit. Nourris-moi, il te nourrit. Vêtements, il te donne, maison, il te donne, travail il te donne, tout ce que vous désirez, frères et sœurs, Dieu vous donne. Mais nous, en retour, que ce que nous, nous lui donnons. C'est cela, il faut que nous puissions penser. je vais lire dans les saintes Écritures. il faut que nous pensions, nous, à, à cela, effectivement, parce que qu'est-ce que moi je fais vraiment pour Dieu Je vais vous donner juste ça. Tu dis, ah, dans la maison du Seigneur, je travaille, j'emmène effectivement la nourriture pour que... En fait, ce que tu fais dans la maison du Seigneur, je donne un exemple. La nourriture que tu donnes aux gens, c'est que tu donnes, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes pour les frères. Les frères, c'est toi. Parce que la sœur va faire cela aussi, ce sera bon pour toi. Donc tout ce que tu fais ici, c'est pour que ce soit pour que toi aussi, tu sois aussi dans la propreté. Donc vous voyez ce que vous ne faites rien. Parce que tout ce que vous faites vous revient quand même. Vous donnez pour la, la, la, la lumière, mais la lumière c'est pour vous. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez C'est pour que vous réalisez que ce que nous faisons, qu'est-ce que vraiment on fait pour Dieu alors que c'est Dieu est tellement bon. Hein? Quand toi, tu donnes un pain à, un frère, à notre docteur ici, il est heureux. Moi, je dis, mais j'ai donné du pain au docteur. Effectivement, c'est parce que, docteur, tu sens que c'est quand même un frère à toi. Donc, tu le fais avec plaisir. Mais en fait, ce n'est pas à Dieu que tu as donné le pain. Tu as donné à un docteur. Vous comprenez Le bon, docteur, c'est le frère d'Aouda. Bon, maintenant, regardez. La bonté de Dieu, c'est que Dieu te récompense pour le pain que tu as donné à lui. Mais pas à lui. Est-ce que vous comprenez donc, tu donnes à lui, Dieu te récompense. Et il te bénit, il dit, en tout cas, il a accompli ma parole. Il donne à lui, lui. Tu n'as l'as pas donné à Dieu. Est-ce que vous prenez Et puis, non, je l'aime beaucoup. Et puis, il te dit, il dit, mais ce que tu as fait, il de mes frères-là, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, c'est comme ça que la bénédiction maintenant de Dieu revient sur toi. Donc, vous voyez que nous, nous, nous lui devons beaucoup. Mais maintenant, la question, est ceci Comment allons-nous lui payer c'est ça, parce que nous lui sommes rénovables hein? toute notre vie, il prend soin de nous pour voir pour tous les besoins chaque jour, il nous nourrit comment est-ce que nous, nous pouvons lui rendre cela qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que tu dis, Seigneur t'ai quand même rendu ce que tu as fait pour moi et puis de quelle manière tu vas lui rendre d'ailleurs vous voyez, frère, c'est pour ça mon frère et ma soeur <rire> Tout ce que nous devons faire pour Dieu, il faut que nous comprenions que nous sommes redevables, mais on les fait par amour du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, l'inspiration vient de toi. Que Dieu te bénisse, Amen. au moins. C'est vrai. Bon, maintenant, je vais encore plus loin. Ça va vous bouger un peu. L'amour, même, dont j'ai pour mon vrai, Vraiment. ne vient pas pour moi. C'est moi, c'est pas moi qui aime. Non, Jésus est bon. Amen. Frère, si nous commençons à penser, non, non, non, non, non, non, non, non, il est vraiment bon. Il nous récompense pour les choses qu'il fait lui-même lui au travers de nous. Et il m'amène au ciel pour les choses qu'il qu'il soit béni. Alors, comment ne pas aimer ce Jésus, frère Comment ne pas vraiment... Alors, l'effet qu'on vient quand même dans sa maison, vous savez, il dit, Seigneur, si je pouvais faire encore plus Qu'est-ce que je peux encore faire plus Mais il te dit non. Comme tu viens là, c'est une bonne chose. Chance, chante simplement. Glorifie mon nom. Frère, dans le peu que tu fais là, lui, il se réside de ça. Mais lui, il fait grand pour toi. Il te donne la vie éternelle. L'endroit où nous pouvons nous sentir beaucoup plus à l'aise, c'est quand nous pouvons nous retrouver avec nos frères et nos sœurs chanter. Tu regardes à ta droite, ma sœur est là. À ta gauche, mon frère est là. C'est-à-dire qu'ensemble, nous louons Dieu. Ça doit être le lieu où nous nous sentons le mieux, en fait, où il dit Mais il n'y a pas un autre endroit meilleur où je peux. Parce que l'endroit où tu peux te sentir, c'est meilleur si Dieu enlève le souffle de vie. Bon, nous lisons dans Galates, chapitre. 3. Parce que nous. Nous sommes mardi dans le livre de Galates, au chapitre 4, je pense que c'est cela, oui. Galates 4, nous disons, à partir du verset, verset 19. Galates 4, verset 19. C'est pour ça que nous, nous, nous comprenons que vraiment, il, il nous faut avoir de l'empressement l'empressement, quand nous pouvons être rassemblés pour son nom, rien que parce qu'il dit je vais y arriver, je vais arriver pour pouvoir chanter sa gloire. Que Dieu bénisse nos sœurs de la chorale et nos frères aussi. Si vraiment, je, je prie pour vous, hein, que vraiment le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes toujours là les mardis, le jeudi aussi, les dimanches, toujours tôt pour chanter les cantiques. Que le Seigneur vous récompense. Ne pensez pas que vous faites ça parce que bon, ben s'il n'y aura pas de récompense. Non, Dieu vous récompensera. C'est la vérité. Et je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce de pouvoir vous avoir. Mais j'ai prié aussi pour que vraiment le Saint-Esprit soit en vous. Pour que vous compreniez effectivement aussi ce que vous représentez. Ne vous prenez pas la légère en fait. Parce que là où vous tenez, effectivement aussi, vous servez Dieu. C'est-à-dire que cette chose que vous faites. Vous ne pouvez pas réaliser. Ah oh ben, nous allons lire d'abord. Galate, chapitre 4, verset 19, verset 19 il dit Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ, notre Seigneur, soit formé donc en vous. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, c'est vrai que le mot nous manque pour pouvoir savoir comment exprimer la reconnaissance à ton endroit. Ce soir, nous voulons te dire encore merci du fin fond de notre cœur. Nous te remercions de la grâce que tu nous as rassemblés en ces lieux et nous te remercions aussi de ce que tu prends soin de nous par ta parole, Père. En parlant, en nous montrant effectivement aussi les choses pour que nous puissions aussi réaliser combien tu es tellement si bon, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous voulons lire ta parole, Père saint Dieu, puissions encore donner encore le contexte et l'entendement aussi. Je te demande cette grâce. Au nom de Jésus Christ. Amen. « Vous pouvez vous asseoir. » Et c'est lui qui s'exprime ainsi, c'est l'apôtre Paul que vous connaissez, et cet homme effectivement qui a eu cette grâce de pouvoir vraiment recevoir le Seigneur, mais vraiment d'une manière tout à fait exceptionnelle et extraordinaire, à tel point qu'il s'en souvient de plus en plus et même dans les livres de Galates, effectivement, il, il il fait part de cette grâce, ce privilège que Dieu lui a donné, parce que il, il nous rappelle de quelle manière il, il était beaucoup plus dans les traditions que dans la parole dont il pensait qu'il il était réellement dans la parole, mais plutôt dans les traditions de ses pères. Effectivement, il il parle même du zèle qu'il qu avait effectivement dans cela. Et alors il nous fait savoir que lorsqu'il était dans cela, et puis la grâce qu'il lui a accordée, puis il exprime en disant que lorsqu'il plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils, enfin que j'ai la naissance parmi les nations ainsi. Donc il il nous montre en réalité la grâce et l'action de Dieu dans sa propre vie, effectivement, aussi. Et, et alors, il, il a réalisé aussi ce don pour lesquels le Seigneur a eu à pouvoir aussi l'appeler, parce que il lui a dit, hein, euh, je, te, je lui montrerai effectivement comment de quelle manière il va souffrir pour, pour mon nom, effectivement, aussi, et que je l'enverrai aussi pour aller apporter mon nom, effectivement ma parole, effectivement, euh, parmi les nations, ainsi de suite. Il a répété cela aussi dans acte du chapitre 13, effectivement, ainsi. Donc, il a, a eu la grâce de pouvoir également euh, expérimenter l'appel de Dieu et puis il a eu aussi la grâce de pouvoir comprendre effectivement, c'est donc la raison pour laquelle Dieu l'avait donc appelé. C'était effectivement qu'il puisse arriver à pouvoir apporter la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse revenir et s'accrocher davantage au Seigneur. Et c'est comme ça que on pouvait voir que dans le C'est pour ça que dans le livre de Galates, il dit, en insistant, très bien, il dit, euh, l'évangile que je veux prêcher n'est pas de l'homme, en fait. Si, euh, je n'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais il exprime cela en disant, c'est par la révélation de Jésus-Christ. Donc, cet évangile qu'il a reçu, et, et comme il a eu à pouvoir connaître le Seigneur, dans son, nom, dans son âme, dans son intérieur, quelque chose a été placé. C'est d'abord ce qui a déplacé, mais en fait, ce qui a été placé, c'est la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, effectivement, pour l'appel pour lequel il lui a donc adressé. C'est quoi, effectivement, c'est le peuple de Dieu en réalité. Vous vous souvenez quand il parlait aux Thessaloniciens, au Thessalon effectivement, qu'il les appelait même « mes enfants que je chéris dans mon cœur ». Oui, c'est exprimé. il a dit... Parce que vous pouvez regarder, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais règle bien, je crois, dans une section quelque chose comme ça, ou deux, je pense que c'est cela, nous pouvons les lire avec vous. Ouais. Je pense que dans les Thessaloniciens, c'est cela, oui. Dès que je le trouve, celui-ci. <coughs> voilà. en Thessaloniciens, je pense, chapitre 2, je pense que Voilà. Il dit ici, un euh, Thessaloniciens au chapitre 2... Je vais quand même commencer, c'était trop, au, au verset euh, Nous pouvons commencer, bon, je vais quand même partir, partir verset 1. Il dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et reçu des outrages, effectivement aussi, hum. à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes donc de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions nous, nous aurons pu nous conduire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'il nourrisse, prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Est-ce que vous comprenez Donc. Vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, jour pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins de Dieu, et, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous, avez, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, qu'un père et pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de manière, d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ceux qui en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre ainsi, ainsi. Donc vous voyez comment il exprime, effectivement, que dans son cœur, la tendresse qu'il ressent, effectivement, pour pour le peuple de Dieu, effectivement. Et c'est pour cela que dans les livres Thessaloniciens que, pardon, Galates, que nous avons lu tout à l'heure, ces sentiments sont dans son cœur l'amour de Dieu, effectivement aussi. Et comme il a donc été appelé pour l'œuvre de Dieu, il doit aimer ce que Dieu aime. Et cela est dans son, son âme aussi, effectivement. C'est pour ça que quand il prêche l'évangile, il connaît la portée de cet évangile. Il sait la raison pour laquelle il connaît, pour demeurer effectivement dans les scènes d'écriture, comme le Seigneur le lui a appris. Comme il le dit, exprime effectivement aussi dans, dans l'écriture, effectivement aussi que non, non, notre prédication ne repose ni sur le rôle, ni sur le motif impur, ainsi de suite. Alors Galate 4, verset 19, il dit, mais mes enfants, donc il les appelle, il dit, mes enfants pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé donc en vous. Donc l'objectif euh, véritable et, et, et, et principal effectivement de ce que, euh, la tâche qu'il avait, donc l'évangile, qu'il devait donc apporter, était qu'effectivement, d'ailleurs vous vous, verrez, vous remarquez effectivement que dans le livre de Timothée, je crois de Timothée au chapitre 4, c'est quand même extraordinaire de la manière dont les choses sont donc exprimées. Regardez bien, il dit, je te conjure, de, je crois que c'est de, de Timothée chapitre 4, je veux que nous lisions ensemble effectivement aussi, vous pouvez voir, de Timothée au chapitre 4, il dit Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de ce royaume, prêche donc la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Vous entendez cela Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non, il dit reprend, censure, exhorte. Il lui a dit quoi Avec toute douceur et en instruisant. Donc, en fait, vous comprenez ce que ça veut dire donc effectivement, quand, quand, il, quand il lui parle, il dit, c'est parce qu'on doit aimer les personnes pour lesquelles on a été envoyé pour apporter la parole. On n'a pas été envoyé pour pouvoir les mettre le marteau et les, pouvoir les pousser. Non, non, ça dire que même si la parole elle est dure, mais le Seigneur montre qu'il y a aussi la tendresse qui doit être. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire bon. qu'on est ferme mais on est tendre. Ça, c'est les caractères que Dieu donne à ses serviteurs. Véritablement, ils sont durs, mais ils sont tendres. Parce que c'est la manière dont la tâche doit être. Et c'est vrai, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait comme ça. Le Seigneur est, est comme ça aussi. Donc, effectivement, qu il, il répond, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, il frappe, mais quand même, il pense les blessures. Durs et tendres. Maintenant nous revenons à cela, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que, et je souffre du, du de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc c'est-à-dire que l'objectif même de l'évangile est pour lequel la parole de Dieu doit être prêchée comme il l'exprime, il parce qu'il voit effectivement la tâche que Dieu lui a confiée, ce que, ce que, ce que Christ soit formé dans le cœur de ceux qui écoutent. Et, et, et si Christ doit être formé évidemment, qu'est-ce que cela veut dire qu'effectivement comme il est dit que je soude de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous vous savez quand on parle de l'air de l'enfantement c'est à dire qu'effectivement il y a quelque chose à l'intérieur et cette chose effectivement elle doit sortir c'est ça qu'on appelle de l'air de l'enfantement parce que ça travaille à l'intérieur et, et il faut que tu puisses mettre au monde en fait alors il dit je souffre de douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous vous remarquerez très bien que dans les livres d'Apocalypse au chapitre 12 vous suivez il nous a dit ici je souffre des douleurs de l'enfantement douleur c'est ce qu'il dit hein? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Formé en vous. Alors, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, nous voyons qu'on nous montre, en fait, une femme. Vous la connaissez, non hein? C'est extraordinaire, quand même, de pouvoir voir la caractéristique de cette femme-là. Elle est donc euh, enveloppée du soleil. Nous le lisons avec vous, hein? Chapitre 12... Apocalypse au chapitre 12, c'est ça, je pense que c'est ça, oui. Voilà. Un grand signe parit donc dans les ciels, verset 1. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, une couronne de douze étoiles sur sa tête, on nous dit que elle était donc enceinte, elle criait, étant donc en travail, dans le douleur de l'enfantement. Donc, quand on a le douleur de l'enfantement, c'est que quelque chose doit être là-dedans. Hein. On n'a pas de douleur lorsqu'on a enfanté. C'est après. Parce que euh, si, si euh, on a enfanté, il n'y a plus de. Oui, je sens non, c'est autre chose. Vous comprenez? ça Alors, ici, on nous dit que c'est de forme, parce que l'apôtre Paul a dit que Christ soit formé en vous. Formé en vous. Vous comprenez? C'est l'objectif, en fait. C'est qu'il faut que vous puissiez comprendre que. Quand vous venez dans la maison du Seigneur ou quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut jamais vous disperser dans votre pensée, votre imagination d'une certaine manière. Dieu n'a qu'un seul motif. Amen. Dieu n'a qu'un seul objectif. Que Dieu te bénisse. Et prie que Dieu te bénisse richement. Il n'a qu'un seul objectif. C'est pour ça que quand vous écoutez l'évangile, il faut vraiment avoir la pensée de Dieu en vous. Parce que souvent, vous êtes là, oui, on nous interdit de pouvoir mettre des vêtements comme ça, vous allez interdit pouvoir nos chaussures comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est pour ça que, ouais, non, non, je vais quand même le faire exprès. Non, si tu le fais, tu, tu comprends Parce que c'est ça, c'est pour ça que les péchés ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer, vous connaissez, non. Ce n'est pas commettre d'adultère, non tout ça, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs, vous comprenez pas Amen. Ça. Donc vous, vous ne devez pas être là, de l'église, on nous interdit, c'est on Vous voudrait jamais rien interdit. ici. Chacun est libre. D'ailleurs, en Christ, nous sommes libres. Nous avons l'esprit de la liberté. Mais il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu me demande moi. Qu'est-ce que Dieu vise en moi. Parce que les robes longues, je peux les porter. Et puis, tu peux. C'est pas moi, c'est tout ça. Je sais rien. de tout ce que Dieu me Mais un petit, et, puis, et puis, quand tu meurs, tu ne vois pas Dieu. Tu peux ne pas porter des bijoux et es vraiment. quand on me regarde, il dit, ah, oh, vraiment, vraiment. Et puis, comme, comme il a dit à, à, aux pharisiens, c'est du Seigneur, vous savez que les pharisiens, ils étaient vraiment à la loi de Moïse, ils l'habillaient même. Donc vous, ah oui, donc vous le regardez comme ça, vous dites, ça c'est Moïse. Mais quand Dieu Tout-Puissant tout le regarde, il dit, c'est plus que le blanchi, grâce des vipères. Donc ça c'est Jean-Baptiste qui dit grâce des disciples de Moïse, race de vie Puis quand le Seigneur les voit effectivement, il dit, mais plein d'ossements Et des démons, il dit, vous allez en enfer, mais pas vous, vous voulez emmener les autres. Vous comprenez Donc c'est Parce que vous n'avez pas compris. Il faut que vous compreniez que Dieu ne vous prive de rien. que Dieu nous aide. Dieu nous aide que nous puissions vraiment comprendre les choses qui sont essentielles. Alors on ne t'obligera pas de pouvoir prier parce que tu ressentiras toi-même la nécessité et dire, mais c'est quand même important pour moi. Ce qui est important pour moi, ce ne sont pas les jupes et les chaussures et les, les costumes. Non, non, non, non. ce qui est important là, c'est ce que Dieu veut, il faut que ça soit là. Alléluia Si cela est là, et là, frère... Personne ne peut dire, mais qui peut juger un homme spirituel L'homme suivit, c'est sujet lui-même. Et personne ne peut les juger. Parce qu'il sait ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que l'apôtre Paul Jean-Marie dit, c'est pour ça que. Oui, pour ça que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, Quand je n'ai pas encore compris l'évangile. Parce qu'il dit, mais j'ai fait tout pour avoir part à l'évangile. Mais l'évangile c'est qui Mais c'est Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les venons, nous allons prier. Tendre Père est, est précieux de se voir. C'est de tout notre cœur que je voulais te dire merci parce que tu nous donnes la lumière encore davantage pour que nous comprenions, Seigneur Jésus, le but pour lequel tu nous as vraiment attirés à, à quitter ce monde, mon bénévole Père Saint-Dieu. Parce que tu as dit tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, mon sauveur. Nous te remercions, bien aimé, Père Tébisson. Christ. En nous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous réalisons qu'étant nous, Père Saint-Dieu, nous prendrons plaisir à, à vraiment agir selon ta parole. Nous ne nous sentirons pas forcés, nous ne nous sentirons pas interdits, mais nous réalisons que c'est cela notre vie, c'est cela notre façon de pouvoir être aimé père Saint-Dieu. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je te remercie, mon bien aimé père Saint-Dieu. Je te loue, mon bien aimé père Saint dieu Aide-nous à, à ce que nous comprenions les choses qui sont vraiment importantes et principales dans notre vie Père personne Dieu et la raison même pour laquelle tu nous as aussi appelés Père dans ce monde dans, dans ce temps où nous sommes mon bénémoine Père et tu nous as aussi tiré bénémoine Père Tibissant comme nous étions tellement si jeunes aussi Père Saint Dieu en fait tu puisses aussi marqué aussi l'époque mon bénémoine Père nous te demandons merci nous te disons croit, gloire à toi bénémoine Père Saint-Dieu garde mon frère et garde ma soeur mon roi mais enfin, que, et puis je puis avoir les regards comme si on l'interdit comme si on le privait mon bénémoine pas du mais qui comprennent effectivement que ce n'est pas ça que Dieu dit mais toi, tu es notre Dieu. Je te remercie, Père. Je te loue encore de tout mon cœur. Ah, nous ne voulons pas nous éloigner de toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous, nous soupirons, nous aspirons à ce que tu prennes vraiment le contrôle de, de chacun de nous, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas fermer notre cœur, nous ne voulons pas fermer notre porte, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous l'ouvrons tellement grandement, mon béni, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni pour ta sagesse, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour ta manière tellement si simple, mais grandiose de voir également aussi montrer à ton père. Peuple réellement pas du Bisson, est qui est important mon Seigneur. Nous voulons pas perdre notre temps avec des futilités mon bébé aimé Seigneur. Je t'en supplie mon Roi. Nous te cherchons de notre cœur père du Bisson, Dieu parce que nous voulons t'avoir au dedans de nous béni mon père du Bisson. Nous voulons que toi tu puisses être en nous père. Que nous soyons identifiés à toi père. Nous croyons en toi mon béni mes personnes. Nous le croyons aussi bien aimé Père au oh Dieu. Pourquoi nous tendons à ce qui est parfait mon bien aimé père du Bisson. Garde ton peuple. Garde chacun de nos personnes au Dieu. Protège ceux qui sont à toi, mon bien de mon Père. Oh Dieu, ouvre notre entendement davantage, que nous puissions réellement aussi comprendre ce que tu veux de nous et nous accrocher aussi à toi. Merci, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci Père, gloire à toi. Oh que Dieu soit béni. Et Dieu vous bénisse. Si simplement nous pouvons comprendre les choses de Dieu, nous, nous serons bien sûr des bienheureux. Le temps est plein de transitions. Viens mon frère. Viens, viens, viens mon frère. On peut chanter avec vous. Je crois que c'est dans le recueil. Mais viens, on va chanter. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester espérant des choses éternelles. tiens les miracles de dieu tiens la main tiens les miracles de dieu tiens la main tiens les miracles de dieu espérant des choses et c'est nous les Combien? de Dieu. Tiens, la main. Tiens, les miracles de Dieu. Et un des choses. Tiens, il n'y a pas de problème. Tiens, les de Dieu. attachez-toi toujours à lui, tu la main, tu dieu, la tu la main, de Dieu. la main, tu Et la choses et alléluia, bien, bien, bien, de Dieu, bien, bien, bien, bien, qui bien, bien, bien, bien, Espéra, de espéra des choses éternelles. Alléluia, quelle fiable main de Dieu, c'est la main. main de Dieu. Notre Père, main de Dieu. Dieu. Espéra. Et la main c'est la vie, des choses la de la